Écoutez-moi les Battlegroundsiens, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez voir deux games, deux games absolument incroyables, un back-to-back -back absolument sublime et surtout, et vraiment surtout, vous allez euh, comprendre pourquoi les morts-vivants ont été nerfés, pourquoi euh, finalement le euh, patch était important. Alors on le savait, on savait que deux semaines après il y allait avoir un patch finalement d'équilibrage. Mais là vraiment, euh, ces deux games finalement elles sont euh, voilà importantes pour vraiment comprendre le patch. Elles sont importantes euh, pour maîtriser aussi le, le personnage. Vous allez voir. Bref, j'ai pas envie de spoiler. Je vous laisse découvrir ça. C'est magnifique, c'est grandiose, a fun. j'ai pas essayé encore, mais je pense que ce sera bien après le patch. D'équilibrage. Euh... C'est pareil, je pense que ce sera un bon perso après le patch d'équilibrage. J'ai envie de prendre le prof qui est plutôt cool. Perso très très euh, très sympa. Euh, en, regardant te... Salut Bessie. Euh, Bessie, pardon. en regardant tes vidéos, j'ai repris le jeu mais quelle purge par moment franchement en standard quelle purge le standard Pourquoi Voilà, bon, la méta est plutôt cool en soi. C'est quoi qui... qui ne te plaît pas C'est le jeu en lui-même ou c'est la méta Merci euh, Fangris. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Merci de ton aide. Et voilà sept au On va prendre la pièce. Hein. Il y a un petit décalage non je... Trop bizarre. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas quand le Patcher Stone sort, bah ça sortira euh, semaine prochaine je pense. Peut-être euh, fin, fin de semaine. Bon, normalement c'est les mardis mais vu qu'il va y avoir un Patcher Stone, peut-être que ça sera en même temps j'imagine. C'est Salut Enix. Pour faire gaffe parce que là on a une nouvelle euh... on appelle ça Une nouvelle frappe. Le phoenix. Et parfois les frappes peuvent faire bugger le jeu. Allez, rien. Ça arrive même au... euh... On va up juste. La au vent, mecha. On va perdre mais bon je pense qu'on doit quand même up. Je trouve que les decks sont trop axés sur la sortie. Ils sont devenus trop axés sur la sortie. Tu pioches mal, t'as zéro chance de sortir. Bon c'est pas vrai ça. C'est pas vrai mais après ça dépend des decks. Hein, et c'est... Ça c'est plutôt les agros, mais en soit les contrôles c'est pas comme ça. Bon, je suis pas d'accord. Bah, D'ailleurs euh, taille, s'ils joue avec euh, DK, rune de sang qui marche très très bien. Et on achète. Si on peut acheter deux bonnes cartes, on le fait. Hein. Ouais. On peut pas dire que c'est des mauvaises cartes, mais on peut s'en contenter. Hein. Le problème, c'est que ce perso, il... il subit trop quand il fait une 3-on-3. Parce que même en termes de pièces, ça se met pas bien. Faudrait. Ou alors on fait 3-on-3 et on vend notre créa pour faire un achat à un pouvoir. Et le problème, c'est qu'on prend cher et la carte qu'on va créer, elle ne fera... elle... Elle nous fera pas forcément gagner le combat. Donc, euh, j'ai tendance à vouloir tempo dans ce spot. J'ai tendance à vouloir tempo avec ce perso. Donc, c'est ce qu'on va faire. Les trois créatures, c'est plutôt correct. Soit ça, repop, ça pop, ça, ça ripop. Ça, c'est à peu près une taverne 2 en termes de puissance. Donc, euh, ouais, c'est... Faut faire attention avec ce perso, les 3 3 Les 3 3 c'est bien quand la taverne est horrible. Mais là, dans ce spot, c'est compliqué. Rush 4 est très fort. Bah, le problème de Rush 4, c'est que tu vas être trop bas en PV après. Rush 4, c'est vraiment si la taverne n'est pas bonne. C'est une stratégie qui existe, mais il faut pas la considérer comme la norme. La norme, ça doit être la classique. Et l'alternative, c'est la 3 3 ou 4 4 il ne faut pas te dire, j'ai la pièce, donc je vais me projeter dans la 4. Je pense que c'est une grosse erreur et en fait tu vas totalement polariser tes games. Alors parfois tu vas faire top 2 parce que genre tu vas rencontrer des adversaires qui vont pas mettre trop de dégâts et tu vas chater ta 4. Et j'ai bien dit parfois et souvent tu vas faire top 8 parce que ça va juste mal se passer comme c'est censé se passer. Bon. Euh, on va prendre le chevalier et euh... Bon, lui, il est taverne 3. Donc on n'a pas besoin de prendre cette carte de tempo. Donc je pense qu'on va prendre une autre pièce. Je sais, je sais. Salut, euh, Witt, bienvenue à toi. J'ai l'impression que c'est... Qualité élevée, fréquence d'image élevée. Ok, ok, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça bug un peu, mais c'est peut-être pas un bug. Parce que j'ai changé de souris, donc j'ai un... Comment dire? J'ai une expérience différente. Toucher des cartes. Salut, monsieur Piper. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour cette longue journée de tryhard et de plaisir, surtout. Up. il y aura un play autour au d'après où on fera up pièce, vente, vente ça va être compliqué ça va être compliqué on pièce maintenant et on fait juste un up euh... Bah, Je peux, ce... peux HP sur ce tour pour un T3. Il y a des T3 qui sont cool. Ou alors j'achète ça et j'essaye de HP T4. Et en vrai le, H... le HP maintenant il me choque pas. Ça, c'est pas mauvais après. Je pense qu'on va HP. Je pense qu'on va HP. cool ça comme ça ça me permet de tempo et prochain tour, on fera juste up and roll en fait j'ai pas envie de vendre des cartes ouais j'ai pas envie de vendre des cartes ici le problème c'est que si je up et que je veux faire le pouvoir dans la 4 je suis obligé de vendre des trucs et j'ai pas envie de virer mon triple j'ai pas envie de virer golem c'est trop fort j'ai pas envie de mon, euh, enlever mon eternal knight et ma 2-1 taunt bah finalement euh, je je ne peux pas enlever que elle. Je suis obligé d'enlever elle plus un autre truc. Alors, j'aurais pu enlever la carte que j'allais acheter, mais c'est pareil. Ça me fait enlever finalement deux cartes. Ça me pose un peu problème. Ok. Donc là, on va up dans ce tour. Ah, le problème, c'est qu'il peut nous voler ça, mais... Je pense qu'on est quand même censé up, là. On re-tempo, mais... Ouais, je vais lui faire un petit coucou. Et je vais up and roll. Euh, on va geler. On a le Sind. On peut tempo en 4. On n'est pas obligé de pouvoir.. Oh, ouais, le, le up pouvoir, il est quand même assez risqué. On a le droit de tempo un tour. Le mieux c'est de choper des cartes qui donnent pièces et réincarnation. Dans la voilà, taverne 3 à 4. Ouais ouais bah c'est ça. Le mieux c'est les pièces tout à fait. 3 et 4, de toute façon tu peux pas espérer avoir des cartes de, de snowball. Enfin forme de snowball l'économie mais ce sera plus des cartes comme ça et c'est vrai quand tu 25 as 26. As 25 tu as 26 tu cherches l'abomination et t'as 26 tu cherches ce qui invoquent les éternels principalement ou les barons d'os pour tripler faire des triples avec les petits squelettes mais il faut pas grider en se disant euh, je vais garder mes pouvoirs pour la 6 quoi ça ça a pas de sens c'est comme ça que tu peux faire un maximum de top 8 et rendre le personnage Euh, ça va être chaud de passer quand même hein. on sait pas trop, s'il me vole ça c'est quand même super fort sachant qu'il peut voler ça ouais contre nous ça pique hein. Bon, il nous a volé un chevalier donc ça nous va c'est une bonne carte mais on devrait euh, pouvoir s'en sortir j'imagine ah dommage ça nous aide pas du tout. Faudrait que ça tape là. Oh là là, décidément. Ah, dommage. Ça tapait là, c'était bon. Merci Nunuk 7 Merci pour le prime. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci Tomatisq pour le soutien. Merci infiniment. Merci à vous deux. Bon, on peut tempo parce qu'on est 43, On n'est pas trop, euh, trop bien en PV. On n'est pas pressé. Je crois qu'on va juste acheter ça. Roll. Bon, c'est des bonnes cartes. On peut repouvoir dans l'absolu. Après, j'ai un pouvoir au prochain tour. Pas évident. Lui il va tempo aussi, donc. Euh... Vie, il en vrai, je pense qu'on peut se permettre de virer lui. de une pièce Ok. Et Roll c'est pas mal quand même dans cette situation. Roll c'est toujours une pièce de perdu, mais quand on a un double, ça reste à peu près ok. On va faire ça. Au prochain tour on aura Up. On pourra Triple. Et en fait on va récupérer. Ouais c'est pas mal le spot. En plus on se retrouve dans un 7 plus, euh, 7 plus 3 égale 10. Donc on prend pas trop de risques, on est à 33, ça va très vite. Hein. Si tu perds le combat, tu passes tout de suite à 25, quelque chose comme ça. T'as plus trop de jouabilité. Donc surtout que lui, il est tempo et il reste en 4. Donc euh, je pense que c'est intéressant, là on va sûrement perdre en plus. Donc ouais, c'est intéressant contre lui d'ultra de, de, tempo comme ça. On sera pas forcément retardé parce qu'on aura quand même la 6. Faut vraiment faire gaffe à ça. Faut pas en fait il faut pas se dire c'est avec le up que je vais gagner et d'ailleurs c'est comme ceux qui disent bah j'ai eu un message comme ça dans le chat euh, là il y a quelques minutes qui disait euh, si je trouve pas mais si je joue pas mort vivant je vais pas gagner ça c'est une erreur c'est si vous forcez mort vivant que vous allez souvent perdre donc euh, ah dommage ah, je prends pas mal de dégâts quand même mais je prends pas les 15 au moins 12 ça va c'est 3 pv de plus mais bon Donc là on a le play. Pas incroyable, pas incroyable. Euh... Je pense qu'on va prendre Faucheur. Et puis on va faire le pouvoir. On va faire le pouvoir. Euh, L'abomination, elle est très intéressante. Et puis après, euh, bah écoutez, ce sera sûrement la Banshee. C'est pas fou, mais ça a le mérite d'exister. Et on va cibler lui. On va faire comme ça. On va faire comme ça. On n'est pas si bien parce qu'on est à 21. Là, on a vraiment pris cher alors qu'on a décidé de faire une phase de tempo. C'est compliqué. Je trouve pas que c'est beaucoup plus compliqué à toucher les morts-vivants par rapport à la sortie. Bah en fait, tu t'es pas obligé de jouer mort-vivant. Si tu joues mort-vivant, ce sera souvent un peu mieux avant le patch. Mais il faut jouer ce qu'on te propose. Bon, là, je joue putricide, donc tu t'es obligé de jouer mort-vivant. Mais il faut jouer ce que Bob te propose. Si tu cherches à forcer mort vivant euh, et que es, et les sept autres joueurs ils font pareil bah là c'est sûr que ça va être RNG mais... Ne, le dites, pas aux autres, mais que vous... ne dites pas que la méta est pas, est pas bonne parce que vous n'arrivez pas à gagner, hein. ça c'est jamais une bonne raison de critiquer la méta. Ok bon c'est cool d'avoir le, le faucheur. Ouais. Merci euh, Dardeville670 pour le soutien, merci beaucoup. En fait la pr le premier réflexe à avoir quand vous perdez c'est de vous dire comment est-ce que je peux gagner. Après si vous, vraiment vous n'arrivez pas ou vous avez l'impression d'avoir mis en place vraiment tout ce qui est bon pour pouvoir gagner. Mais que vous n'y arrivez toujours pas. Là vous avez le droit de vous dire bah peut-être que c'est la méta qui est peut-être un peu RNG ou pas. Mais là on, à, à l'heure actuelle c'est pas du tout le cas. La méta n'est pas du tout RNG. Elle, elle, la sera, elle le sera encore moins évidemment quand il y aura le, le patch d'équilibrage mais... Euh, c'est pas évident. Je peux repouvoir, c'est mon dernier. Je peux pas up pouvoir. Lui me fait un peu peur, il me peut me voler des trucs, je suis qu'à 21. Ça c'est quand même un peu ledge. Ça c'est pas une mauvaise carte. Et c'est un peu ledge peut-être sur un tour neuf. Je pas, c'est vraiment pas évident comme spot. Est-ce qu'on refait un pouvoir ah j'ai envie de le faire là-haut. Hein. Le problème c'est juste up me paraît vraiment pas bon. Mort-vivant, bah euh, ça c'est cool. Bon, de toute façon là c'est vraiment pour la pièce que je le prends. Au prochain tour on va faire le pouvoir dans la 6. Donc là l'idée c'est de tempo et de prendre la pièce maintenant. Enfin la pièce, c'est juste une pièce en soi. Mais là je suis obligé de tempo contre lui sinon je risque de prendre vraiment cher. 21 c'est vraiment difficile de... Et puis ça c'est vraiment une super carte là. Donc là c'est important de passer ce combat. Et ensuite on va pouvoir aller dans la 6 à 21. On, a, on fait pas une super sortie, donc euh, accrocher un top 4 c'est déjà pas mal dans cette situation. On fait vraiment pas une super sortie. Ok. Salut euh, JD5S. JD, euh, hello, hello. Merci d'Ardeville pour le soutien. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Très précieuse, surtout en ce moment. Merci beaucoup. Ouais, on va faire le pouvoir là-haut. On va virer lui. On va virer lui. Donc on va prendre évidemment l'invocatrice. Et on va prendre le colosse. Et on a un beau bébé. On a un très très très beau bébé. Euh, on va faire ça sur lui. C'est pas mal, cette histoire. Pas mal du tout. Vous voyez, on, on, on y arrive finalement. On est sur un T10 et on a notre bonne créa. On a quelque chose à côté qui peut fonctionner. Une abomination, une abomination qui grossit. Et on a stabilisé à 21. Et pourtant, on a un peu déchaté parce qu'au tour on a tempo en 4. On a joué contre le Grisbranche qui a ultra tempo également en 4. qui a fait qu'on a quand même pris 12 malgré notre phase de tempo. Merci Rusty RL, Merci pour le Prime. Merci beaucoup, c'est gentil. Pissou, tu penses quoi de l'avenir d'Hearthstone, niveau compétitif euh, bah, Officiellement, euh, c'est fini. Hearthstone et Battlegrounds, il n'y a plus de compétition. Après, en, en termes de, de tournois quand même, je pense qu'il y aura des tournois communautaires. Et il y aura sûrement plus de tournois communautaires cette année. Euh, de par euh, peut-être les gros streamers qui vont en organiser, les structures. Donc euh, je pense que ça va être pas mal. Il va y avoir quand même des jolies choses communautaires qui vont se mettre en place. Après, il faut voir si euh, à la fin de l'année ça a marché ou pas. Ça va être une année charnière pour savoir si le jeu peut compétitivement exister grâce à, la, à sa communauté. Sa communauté, ce n'est pas qu'un streamer qui organise un tournoi c'est aussi une communauté qui, qui participe, que ce soit LAN ou offline. Enfin, euh, live ou offline. Et euh, donc, ouais, non, je ne suis pas spécialement pessimiste par rapport à ça. Mais c'est vrai que cette année va être euh, importante. Euh, merci, ML Reporter, pour le soutien. Merci beaucoup, merci à toi, merci de ton aide et merci à Umty Team du 81. Merci. merci à vous deux, merci de votre aide. Ah, le faucheur il est toujours bien contre des compos comme ça. Ah, oui, tant que ça, BG largement au-dessus d'Earthstone Comment ça Non, mais BG c'est pareil, il le... n'y a plus de tournoi non plus. Non, c'est la même chose. J'ai du mal à croire le tracker. Non enfin, Je sais pas mais j'ai vraiment du mal à croire le tracker. Je vois pas comment je pouvais être derrière. mais C'est bizarre. Euh, Peut-être si... Je... Ouais non c'est trop bizarre. Parce que là j'ai quand même pas l'impression d'avoir méga chaté mes combats. Donc je pense qu'il y aura plus de tournois sur Battlegrounds. Je sais pas si c'est ta question mais... Quand je dis Hearthstone c'est Hearthstone au global. Hein. Plus d'e-sport sur Hearthstone et sur BG. Mais euh, sur BG il y avait déjà beaucoup de tournois communautaires finalement. Il y avait pas d'Open Cup. Il y avait que du ladder sur BG donc... Il y avait naturellement des tournois communautaires qui se mettaient en place. Pas énormément, mais ça suffisait. Sur Hearthstone, il euh, y avait beaucoup d'open cup. Donc, c'est vrai que je pense que Hearthstone sera plus impacté que BG. Voilà. Donc. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Euh, ça, c'est pas mal quand même. Oh, Franchement, ça se tente, non un dynamiteur contre lui Je pense pas, hein. je pense que je vais le passer là. Tout à l'heure c'était euh... ah. Bon il y aura forcément des morts vivants, non Bête, bête. Après contre bête, c'est pas mal ça. On garde le faucheur, hein. on fait ça sur le faucheur. J'aime hein. bien l'idée de booster ça. On peut faire engin de guerre sur Faucheur La question c'est est-ce qu'on va garder Faucheur ah, Franchement, il euh, y a moyen. Hein. En plus avec Fury des vents on peut lui donner, je pense que c'est plutôt ok. Oh, c'est quand même une bonne carte. juste qu'en termes de setup ça se met pas très bien mais je peux taunter ça plus tard. Et pourquoi cette fin de compétition pour ce jeu Bon, bah, On sait que Blizzard ils ont jamais spécialement euh, apprécié la compétition. Donc, euh, ils considèrent que ça ne va pas impacter le, le, leur, euh, le jeu. Je pense que c'est beaucoup de dépenses selon eux et pour une rentabilité qui est pas très bonne. En fait, là où ils, ils mettaient de l'argent dans l'eSport pour entre guillemets avoir une visibilité, bah, peut-être que maintenant, ils vont la mettre dans la publicité. Leur choix, il est problématique pour les joueurs. Enfin, pour les joueurs qui regardent un peu, les gens qui regardent des, des, des streams, qui regardent des compétitions, etc. Mais en soi, pour le gars qui est chez lui, qui joue que le week-end à Hearthstone, je pense que ça change rien. Et il est possible que leur... Euh, que leur, que leur plais, j'allais dire. Que leur, euh, que leur décision, elle soit viable sur le long terme. Je pense pas que l'esport en général est mort. L'esport en général non, l'e-sport, justement, ça, ça marche de plus en plus. Non, l'e-sport, ça marche de plus en plus. Ok. Ah, il est pas mal, ce petit faucheur-là. Non, non, l'e-sport, bah, tu vois sur les, sur plein de jeux. Hein, l'e-sport, en vrai, ça cartonne. Hein. Quelque chose qui tend à... Chaque, chaque, chaque année, ça s'améliore. C'est juste que Blizzard, c'est un peu un truc particulier. Eux. Ils aiment pas. Ouais, c'est bien, ça. Euh, ok, ok. Lui joue mort vivant. On va garder lui. La question, c'est... Ok. J'ai envie de garder Gangler Crabouilleur et peut-être virer la création de Pustricide. On a quoi Furie des vents Ouais, pas mal, Furie des vents. Ouais, il va être gros, hein, ce rusher. On met ça là-dessus pour le protéger. On vend. Est-ce qu'on veut un plus de plus 7 Peut-être pas à ce moment-là. Je pense que c'est un peu tard. Anubarak peut être pas mal, mais je pense que c'est déjà un peu tard. J'ai déjà gangué crabouilleur et tout. On est tour 12. Je pense que le scaling de ça, on en a pas trop besoin. Bon, ça, ça peut. c'est jamais mauvais dans l'absolu. Ça, fury... ça peut donner un boubou divin. Voilà. Euh... Et puis... On roll. Ah, intéressant. Je crois que je vais acheter ce. Je sais pas, c'est dur à dire. Ouais, mais j'ai envie de rester à. Ou alors je. Ouais, je vais sûrement faire un truc de ce style-là pour pas perdre de pièces. Et je vais pas le virer maintenant. Réincarnation. Euh, ouais, on va juste faire ça. Boubou là. Écoutez, j'aime bien ce spot. Hein. C'est intéressant. 1 réincarnation. Ouais, j'ai envie de garder ça quand même parce qu'ils profitent du gang écrabouillant. Ça aura un impact financier pour les Solari HS dans tous les cas, s'il n'y a plus de mode compétitif. bah eux, ils vont organiser des tournois. En général, ils faisaient, ils faisaient déjà ça avant, ils organisaient des events. Mais ça aura peut-être un... C'est ça, mais... Ça aura peut-être un impact sur tout le monde. Hein. Moi, je me dis qu'il y aura qu'il y aura toujours des compétitions communautaires donc ça fait que les gens vont quand même pouvoir toujours regarder de la compétition et que il y aura toujours autant de joueurs mais aussi bien il y aura plus de tournois communautaires les gens vont un peu se désintéresser des streams et des vidéos ce serait étrange mais pourquoi pas et peut-être qu'il y aura plus de... qu'il y aura moins de gens naturellement qui vont s'intéresser au jeu à cause de ça et et on devra changer de boulot mais ça c'est vraiment le comment dire c'est l'analyse la plus négative possible quoi et sur Hearthstone il y a toujours eu des tournois communautaires c'est juste que là il y avait en fait il y avait la volonté de comment dire euh, il y avait une envie de chaque structure de chaque gros streamer d'organiser des events sauf que parfois il y avait un peu de flemme où il y avait du ah, bah au pire il y a des open cup au pire il y a ça Là maintenant c'est entre guillemets à, aux structures, aux gros streamers de se prendre en main et de dire bah là il faut, qu faut que vraiment qu'on organise des choses, il faut faire vivre la scène. Avant la scène elle, elle, pas, elle avait de moins en moins besoin parce qu'il y avait quand même de l'e-sport et ça, ça pouvait suffire. Là c'est vraiment genre si les gros streamers ne font rien bah ça va disparaître, le, le, le, la compétition de manière générale disparaîtra. Donc là il y a un peu une obligation mais c'est quelque chose qui a existé au tout début d'Earthstone et je vois pas pourquoi euh, ça ne se ferait pas. Euh, donc on prend lui. Quoique. Ah, en soi on peut le tripler mais après on a que lui à choper. Je suis pas sûr. On va lui donner un Fury des vents. Ah non, il a déjà Fury des vents, pardonnez. Ah, le taunt. Très bien, on va ouais, taunter lui. Bien sûr, c'est moi qui ai invité les gens, enfin. C'est honteux de dire ça. Euh, ok. On assigne tout le taunt. Ça c'est bien sur quoi Notre gars à droite. Ah non, bah non, sur le taunt. Sur euh... le taunt ou le gars à droite Non, le gars à droite. On va prendre l'éprouvé ou le, la grande crénière Un peu pareil. Ça, ça a l'air meilleur, non Quoique. On va faire ça. Euh, Est-ce que j'aimerais rejoindre une équipe Bah Là, pour le coup, les équipes, elles, elles, elles, elles disparaissent. là. Il n'y a plus d'équipe. À part une équipe de WebTV. Moi, j'ai déjà été longtemps dans des WebTV, mais si c'est pour rejoindre une équipe compétitive... Y a plus de compétition officielle donc il peut pas y avoir d'équipe sur uniquement des tournois communautaires moi quand je parle du fait que ça va être cool parce qu'il y aura des tournois communautaires je parle pour ma pomme je parle en tant que streamer indépendant qui fait de la compétition qui aime euh, proposer du contenu euh, à la fois fun mais à la fois tryhard et c'est clair qu'une équipe avec des joueurs pro bah ça pourra plus exister c'est fini là par contre et... Voilà, moi je pense que ça va pas trop impacter mon travail parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront progresser et moi ça va pas enlever mon envie de tryhard des Hearthstones, tryhard des BG et, euh, et euh, Marvel Snap. Donc, euh... Mais parce qu'il y aura aussi des tournois communautaires, donc là j'ai envie de tryhard des BG en me disant dans un mois, dans deux mois, quand il y aura des tournois, j'imagine dans un mois, quand il y aura des gros tournois communautaires, j'ai envie d'avoir le niveau pour les gagner. C'est clair que si aujourd'hui on me dit, bah en fait, sur les 4 prochains mois, il n'y a aucun tournoi BG, aucun tournoi Hearthstone, tu as peut-être un peu moins envie de tryhard, tu te dis, bah, je vais jouer pour jouer, c'est sympa, mais à un moment, dès que tu auras compris le jeu, tu vas plus vouloir chercher les, les, les, les petits plays d'excellence qui, qui font la différence justement entre un, un top player et un, enfin, et un, et un bon joueur. Euh, bon, bah écoutez, voyez on y arrive hein, ce top 3, tranquillement, on n'est pas pressé, on a fait quelque chose de très intéressant. joue des baits est ce qu'on prend un colosse du soleil le colosse du soleil est si bien que ça ça me paraît un peu fadas ça aussi un autre faucheur mais ça me paraît un peu naze je vais prendre ça et je le jouerai au prochain tour sur mon Faucheur, ça ne sera pas si mal avec le Gangue et Crabouilleur. Sur, euh, sur Marvel Snap, je ne vois pas comment tu peux faire de l'export, tu snaps à quel moment dans un duel Non, ce ne sera pas style BO3, ce sera d'ailleurs avec leur nouveau mode qui arrive bientôt, c'est le mode Battle. Tu as 10 cubes chacun, le premier qui arrive à 0 perd. je crois que c'est ça. Donc c'est un système de cubes. Tu fais des BO jusqu'à que quelqu'un ait plus de cubes. Donc il y aura pareil, je pense que sur euh, Ben Broad, Marvel Snap, je pense qu'il n'y aura pas de tournoi officiel, pas de circuit officiel tout de suite. Surtout avec leur pool 4 et leur pool 5. Je vois pas comment ils pourraient mettre ça en place. Par contre, il y aura des tournois communautaires. Et euh, tournois communautaires, ça veut pas dire tournoi avec 5 euros de dotation. Hein. Parfois, il peut y avoir des gros tournois communautaires. Mmh. Coucou Mag Hello, hello Comment ça va Pourquoi Blizzard n'organise pas le championnat du monde, BG Bah, ils veulent pas de, de tournoi, Ils veulent pas faire de tournoi. Ils n'aiment pas ça. Faut respecter leur choix à un moment. Ça fait 8 ans qu'ils disent qu'ils n'aiment pas les tournois. Ils nous ont quand même proposé des tournois. Pff, depuis 9-10 depuis ans, on a des tournois. L'année, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pratiquement pas. Et l'année prochaine, il n'y en aura sûrement plus. Je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Il faut se dire comment on arrive à mettre quand même quelque chose en place d'intéressant et d'excitant. Pas que du ladder, pas que des games pour progresser, mais aussi quelques petits points comme ça dans l'année, quelques petits événements qui font que tout ton entraînement euh, paye ou ne paye pas mais et là il faut juste voilà il faut... faut faire son deuil et c'est fini nice c'est vraiment très intéressant ces deux cartes contre bête hein. très très très intéressant et on n'a pas une compo incroyable on a vraiment pas chaté hein. on a juste joué correctement enfin, être, euh, extrêmement bien plutôt et voyez on a que ça après ça c'est correct mais bon pas bah, dingo voyez on a tempo au moment où il fallait tempo et bon il va peut-être gagner ce combat vu qu'on n'est pas arrivé à choper Baron je pense que ça devrait euh... on, de... on devrait perdre logiquement mais on ne va pas mourir. Ouais, dans... Dans... Ah Faucheur contre de manière générale Faucheur contre eux c'est vraiment bien et l'avantage c'est qu'on on avait les démons, donc on a pu jouer. Euh... Remarque, quand il y a que Mecha, il y a quand même Mecha Jaraxus. Hein, J'ai une bêtise. Bah, faudrait taper à droite, c'est pas fini. Ah non, mais il a déjà tapé. Ouais. Ouais, dommage. Bon. Et, et, et, la question, c'est est-ce qu'on arrivera à tuer. Le... Ouais, je pense qu'on arrivera à tuer le Titus quand même. Bah, c'est frustrant, hein, il avait 95%. Ouais dommage dommage On est vraiment pas loin en vrai <rire> On est vraiment pas loin Bon L'autre il joue Mecha Mecha c'est pareil c'est plutôt des bons matchups je pense hein. Je pense que les deux Dommage parce que lui il peut vraiment se Snowball Ça c'est pas mal avec la furie des vents enfin, Avec la méga furie des vents On va verrer grande crinière. Je crois que je vais vraiment. Je vais vraiment bourriner là-dessus et je vais faire double ça. Et c'est cool, ça, ils ont vraiment créé quelque chose de à la fois fort contre mort-vivant et à la fois fort contre la compo la plus frustrante du jeu, c'est la compo grenouille. Voilà. Donc on a vraiment une carte qui est vraiment intéressante. Entre si part... mécas, ça devrait être bon, je pense. On casse les boubous. On a quand même, en fait, on a à la fois des cartes très très counter, faucheur et, euh, et Sindoré, et en même temps, on a juste cette combinaison qui est totalement broken en termes de, de power leveling, c'est création de putricide et, enfin, les deux créations de putricide qui marchent super bien ensemble. Ouais ça fait des beaux faucheurs qui repop c'est cool Vous voyez si on peut retenir quelque chose de cette game pour le moment en tout cas mais même même si on fait deuxième c'est que rien ne cesse de courir C'est un truc Y'a pas un truc Y'a pas une phrase qui dit comme ça Rien Rien ne sert de courir par rien ne cesse Rien Oh putain j'ai gagné Attends j'ai pas fini mon truc <rire> Rien ne sert de courir, il faut arriver à l'heure. Ouais, c'est un truc, <rire> je dis n'importe quoi. C'est un truc comme ça, non Rien, <rire> il faut partir à point. <rire> ouais, il faut, à part la viande. Mais ouais, ouais, rien ne sert. Bref, en gros, <rire> en gros, l'idée, c'est que il faut respecter les phases de tempo et les phases de construction. Ça, c'est hyper hyper important. Vous voyez, cette game-là, franchement, on ne peut vraiment pas dire qu'on a eu de la chance. On a fait une game hyper hyper standard. Mais en fait, on a analysé l'adversaire, là il faut tempo. Et finalement, à la fin, on arrive quand même à créer quelque chose. En fait, vouloir se, vouloir se projeter très rapidement dans la 6, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment vraiment pas de sens. À part si vous êtes très très bien en PV, mais de manière générale, à part si vos adversaires sont nuls, si vous vous projetez très vite, vous allez perdre vos combats. Et c'est pas parce que vous découvrez un taverne 6, même avec la création de site, que vous allez gagner le combat. Parce que l'adversaire, il aura déjà commencé à créer quelque chose de cohérent. Donc euh, là, finalement, on a vraiment on a fait les choses petit à petit, petit à petit. On y est arrivé, on n'a fait qu'un seul pouvoir dans la 6. C'était un pouvoir qui nous a permis de créer quelque chose autour, en même temps de nous rajouter un peu de tempo par rapport à toute la belle tempo qu'on avait à réaliser. Et ensuite, on a pu commencer à mettre des cartes tech, faire des choses en fonction de nos adversaires. Et finalement, euh, première place à 21 PV. On a fait très très tôt 21 life et derrière, on est resté à 21 et on a pu construire de, quelque chose de cool. Donc cette game, elle est hyper hyper hyper propre. Oh El putricide Le back-to-back, back, comme on dit. Donc ouais, le, ce week-end... Euh, et je vais faire, euh, cette semaine, un jour 14-20, un jour 10-19. Un jour 14-20, un jour 10-19, en termes d'horaire. Le week-end, devant Fichou, avec un plaid et euh, un chocolat chaud. Bah, J'aurai également mon plaid et mon chocolat chaud, sache-le sera pas le seul. Merci monarque pour le soutien. Merci beaucoup. Salut Fichou, je viens d'atteindre mon piquet sur BG. Je me focalise sur viser le top 4. C'est une bonne mentalité pour progresser. Bien sûr. Tu vises dans un premier temps le top 4 et en fonction tu prends plus ou moins de risques. On prend ça si jamais on a le... Si on a l'éclaireur patient, comme ça on préfère garder une 2-1 un Resurrect qu'un toutou. Sinon, ouais, tu peux viser le top 4 et la lune ensuite, comme à Ben bien sûr. Ça marche aussi. Oh, il y a Waffle. Merci Bob, c'est gentil. Bah Je vais pas le dire aux autres, t'inquiète pas. Ah, c'est entre nous. Ouais, pas le choix. Pas le choix, pas le choix. Évitez la 3-3 avec ce perso. Très, très, très important. Très, très, très important. Donc, euh, ouais, cette semaine, full euh, full live. De lundi au dimanche, parce qu'en fait la semaine prochaine, je ne stream pas du tout. Euh, je vais prendre une semaine pour me reposer. Je vais essayer de réfléchir aussi. Euh... Et donc, euh, voilà, ce sera une... Ce sera une semaine... Il y aura des vidéos, évidemment. Hein. Il y aura euh, euh, deux vidéos, vous vidéos par jour, mais il n'y aura pas de, de live. Voilà, première semaine de février. Ah, c'est pas incroyable, mais... Ouais. Ah, C'est compliqué parce que lui, il est 3-on-3. Enfin non, lui, il est pas 3-on-3, parce il triche. <rire> ouais, lui, c'est un tricheur. On peut pas le suivre, sinon on se fait taper, mais alors. Non, il y a ça et ça, mais c'est naze. Je crois qu'on va devoir roll pour garder ça. C'est moche mais il n'y a pas de choix, y a... ouais, je vois pas de choix. Voilà, ça c'est intéressant. La question c'est est-ce qu'on voudra ça au prochain tour Je pense qu'on va prendre ça. Avec le perso ça va assez bien. Euh... Ah, c'est pas si mal ce truc avec euh, gros boom. Hein 8, pas grave si... Si si, si c'est très... Si si c'est grave de prendre 8, bien sûr. Si si 8 c'est très grave. Bon, on prend 8 quand même, mais... On prend 9 quand même, mais il faut pas prendre des dégâts, bien sûr. Il faut, il faut se défendre. On peut pas prendre aussitôt des dégâts, c'est pas possible. Non, ça te pourrit ta partie après. Voilà c'est pas mal, ça nous permettra de... D'activer lui. Ce qui est très intéressant sur le tour des, euh, des 8 golds, Parce que sur le tour des 7 gold, on va up, acheter. Et ensuite, on va up, vendre ça, pouvoir. Donc c'est hyper hyper intéressant. Ça, ça marche très très bien. C'est pour ça que là, j'ai fait le roll. J'aurais pas fait ça avec un autre perso. Avec un autre perso, j'aurais fait la 3 en 3 Mais euh, là, il faut comme ça, on récupère 2 euh, pièces avec ça. 3 pièces sur 2 tours. Et on a le spot parfait. Enfin, le spot parfait. Bon, dommage, on est à 35, mais... On a un petit peu plus de tempo. Là, du coup, t'as perdu 9 et pas up, mais je comprends la réflexion. Ah oui, mais là, il ne faut pas analyser le play sous le prisme du résultat, oriented, sinon après, tu ne peux plus jamais jouer. Parce que tu remettrais tout le temps en question ta théorie, tu vois. Il suffit qu'une fois, la pratique aille à l'encontre de ta théorie pour que tu remettes en question ta théorie. Ça fait que tu ne progresserais pas. Donc là, la théorie est bonne. Le, le play sur X plus 1, X plus 2, potentiellement X plus 3, il est... Il est... Il est validé, donc il faut faire ça. Tu vois. Je vous souhaite un bon combat. Mais pour dire les choses plus facilement, partez juste du principe que ne, ne faites pas de 3 -on 3 avec ce perso. Sinon vous allez juste finir top 8. Voilà, peut-être que comme ça c'est un peu plus clair. Tape-moi là-dedans, nice. Mais d'ailleurs c'est pas très grave de up. Parce que j'ai quand même acheté des cartes. J'ai acheté un setup. Si tu up, t'es pas sûr d'acheter des cartes qui sont meilleures que ce que j'ai là, hein, pour le coup. Euh, donc on va up. Et euh, là, on aura 3 pièces avec ça, ce qui va nous suffire, en gros. Plus le, le, la pièce naturelle. Donc on va prendre le grouillant, qui est quand même plutôt cool. Qui nous permet d'avoir un petit peu plus de tempo dans le spot. Surtout qu'au prochain tour, on va faire le pouvoir en 4. Donc ce sera bien d'avoir ces deux. Et, euh, et puis voilà alors on aurait pu acheter ça mais le problème c'est qu'à un moment il faut aussi équilibrer la tempo là on est déjà très bas en PV donc voilà Mais c'était pas choquant de prendre ça salut Kira ça va nickel et toi euh, oui donc la semaine prochaine euh, donc je suis pas là euh, en fait je vais essayer de bah, déjà me reposer parce que ça fait quand même pas mal de temps donc je vais essayer de me reposer un petit peu et euh, comme ça ça me permettra aussi de réfléchir sur euh, la nouvelle année euh, ce que j'ai envie de mettre en place comme, euh, comme programme euh, je vais aussi essayer de voir si je peux pas organiser un tournoi euh, puis voilà donc ça souvent j'en parle mais en fait je peux jamais le faire parce que j'ai trop la tête dans le guidon et j'ai pas le prendre plusieurs jours d'essayer de, de réfléchir à quelque chose de, de cohérent. Donc, euh, donc là je vais prendre 7 jours pour essayer de déjà me reposer accessoirement. Peut-être mettre en place des choses différentes pour 2023. Ok. Euh, ouais bah ce sera le play hein. Ce sera le play. Donc. Bon. Ça c'est bien. Ça donne une pièce. Et. Euh... Alors c'est intéressant. Parce que les squelettes en gros. Ils profitent quand même du plus euh, 2 d'attaque. Après c'est pas non plus dingo. Peut-être le plus 2 plus 7. Me paraît plus intéressant. L'avantage c'est que les squelettes. Tu peux les vendre quoi. Après il faut de la stat. Hein. On va prendre la Banshee. Sachant qu'en termes de pièces, ça, ça se vend bien. Et prochain tour, on va jouer contre le mort. C'est ça, hein, je pense. Hein. Ce qu'on va vendre, c'est ça. Hein. Ça, ça et ça. Donc là, prochain tour, on va jouer contre le mort. On va juste up, up and roll par exemple. Et tour d'après, on va up, vente, vente, vente, pouvoir. C'est plutôt pas mal. Des choses différentes, c'est-à-dire euh, bah En fonction des... Euh... En fonction des events, enfin, ce sera pas foncièrement différent, mais peut-être organiser un planning par rapport aux événements. Voilà, je vais essayer de voir. En fait, je ne sais pas ce qu'il y aura comme événement sur Marvel Snap, sur Battleground. Donc voilà. En fait, l'idée, c'est pas de me forcer à réfléchir à quelque chose mais c'est de me reposer et d'essayer et les idées viendront si j'ai des idées elles viendront si j'ai pas d'idées tant pis mais Mais l'idée c'est de me reposer et à un moment me dire ah là c'est vrai que je peux peut-être mettre ça en place là je peux mettre ça voilà. bon on a au moins tué le, le gros ça c'est ce qu'il fallait on prend, de, on prend des dégâts mais de toute façon on est pratiquement sûr de jouer contre le décédé Donc là, on va ah, ouais, on l'a pas joué, ok. C'est bizarre. Euh... Comment on fait dans ce cas-là Est-ce qu'on décale Je crois qu'on va devoir décaler notre hein. de play. On peut pas, on refait un pouvoir, mais alors je pense qu'on va acheter ça. On va... on va refaire un tour de tempo. Tant pis, hein. tant pis. Donc ce sera ça. Euh... Ouais ouais ouais, bah c'est existence. Ok ok Bah écoutez on va faire ça hein. Comme ça on améliore notre tempo Merci au petit grouillant d'empêche Et puis prochain tour là par contre On va jouer contre le mort et on va faire euh... Bah on fera pas le pouvoir Pour le coup vu qu'on joue contre le mort Je pense qu'on va up Acheter, euh... ah, acheter la boule Non, on va essayer de tripler euh, naturellement les grouillants. Donc on va pas geler la boule, on va juste up acheter quelque chose et tour d'après, on fera up pouvoir 1 dans la 6. De tempo sera correct, donc on devrait passer le combat et ensuite refaire un pouvoir dans la 6. Par contre, si là, on joue pas contre le mort, pour le coup, bah... va falloir reprendre une stratégie alternative, mais... Ok, donc là on a bien tempo Donc euh, on permet de passer ce combat C'est important, hein. comme la gamme d'avant Salut Biroud Divine T'as l'air en forme aujourd'hui, ça fait plaisir Oh bah je suis toujours en forme moi Enfin en forme je stream pas hein. C'est assez rare mais ça peut m'arriver d'être fatigué Dans ce cas là je préfère pas streamer L'idée c'est de Enfin moi je conçois le stream comme un, une façon de progresser. Mais en même temps une façon de se divertir. Donc euh, si tu regardes un streamer qui est tout mou. Euh, euh, et what de... What de what <rire> Et what de what euh, Bon. On, on va faire le pouvoir. Dans la 5 malheureusement. J'aurais aimé le faire dans la 6. Mais on n'a pas la possibilité. Je vais quand même garder ça. Enfin, on en fera plus tard dans la 6. mais. Réprouver ou gargouille Gargoy un c'est une pièce. à ah, réprouver peut-être quand même. Et euh... Plus 2, plus 7. Quelle horreur. Oh. En vrai quelle horreur. On va booster ça parce que ça c'est souvent un truc qu'on va garder. Bah, écoutez, on a vraiment rien. Ça se passe vraiment extrêmement mal. Donc hein. prochain tour on va up, on vendra ça, ça et on récupérera la pièce de lui. Ouais, pas beau les pouvoirs de cette game, mais on est sérieux. Si on accroche top 4, c'est déjà cool. Salut Valdred. Bien le bonjour, mon bon fichou. Je déprime ma snap. Je... Merde. Je stagne en rang 60. Un conseil ou un deck Euh... Bah, il faut que tu améliores ton deck ou que tu améliores ton gameplay. Quand on stagne, stagne c'est qu'on n'est pas assez fort pour monter le niveau. Donc il faut que tu améliores ton gameplay. Peut-être essaye de changer de deck. Après, des decks, il y en a sur Snap, il y en a 10 000. Hein. Donc euh, je ne veux pas te conseiller un deck. Il faut que tu, puisses. On a tous des cartes différentes sur le jeu, donc c'est compliqué. Par contre, il faudra qu'il me donne la pièce là. Bah pas du tout là, cette histoire. Ah là là. Bon, on joue contre le mort ou pas Je me fais tellement troller. What ouais, the fuck. Obligé de up quand même. Obligé de up. Invocatrice ou baron Je pense invocatrice c'est meilleur quand même. Après Baron c'est cool hein. Non je pense invocatrice. Incarnation. Ouais je pense hein. Sur ça. Oh là là C'est dingo hein Pourquoi vendre ça plutôt que le taunt Le taunt il protège ma compo. Le taunt il protège ma compo si jamais je trouve un écrabouilleur. Euh, Quoique il euh, y euh, a... Si si. Merci euh, Cald B. Merci pour le prime. Merci de ton aide. Très précieuse. Surtout en ce moment. Merci infiniment. Salut euh, Ryuketsu. Fini le ladder Hearthstone. L'annonce t'as refroidi euh, bah Hearthstone moi je jouais euh, en... le tryhard je le faisais uniquement pour les master tours donc vu qu'il n'y a plus de master tour je fais plus le tryhard mais ça n'empêche pas de jouer euh, toujours, autant toujours autant à Hearthstone c'est juste que là les derniers week-ends je faisais surtout du Hearthstone en tryhard voilà bah maintenant je vais faire du snap et du BG euh, tranquille de mon côté mais ça change pas grand chose hein. de toute façon en stream je faisais pratiquement pas beaucoup d'hearthstone, les gens ça les intéresse pas trop. J'ai demandé à, à chat GPT. Ah, c'est le nouveau truc là qui te qui t'écrit les messages à ta place. J'ai demandé à chat GPT comment te battre à Battlegrounds. Il m'a donné des conseils et il a dit que ce serait très difficile à battre un joueur aussi expérimenté que The Fishou. Je te mettrai la capture sur le Discord avec, <rire> avec plaisir. Ouais. Et il me connaît bien le gars. Merci. <rire> Ah ouais c'est ouf si t'as vraiment dit ça le truc. What the fuck Mais je te crois hein. Ouais. Ok. <rire> ouais, je pense qu'on visera pas mieux que top 4 sur cette partie, j'ai l'impression. En plus tout le monde se fit contre le mort. Bon, ça c'est fort quand même ici. Engagez une recrue vous le pouvez. Oh bah c'est pas si mal quand même. C'est pas si mal ce spot. Ça bah c'est cool en vrai. Enfin, sur Mort c'est bien si t'es ok en point de vie, ok en tempo, et que tu de scaler. Évidemment si t'as plein de créations, enfin si t'as pas de créations, si t'as plein d'éternels, bon, ça sert à pas à grand chose, mais là en vrai on est on n'a pas forcément de. Et en plus c'est bien avec Anubarak parce que ça fait un équilibre plus 1, plus 3 et plus 2. Euh, et là en fait on n'a pas vraiment de scaling, on rate totalement notre partie, donc ça nous permet de peut-être nous remettre un petit peu plus. Euh, salut Elchigambas, Gambas. T'as dit que c'était le tryhard qui te faisait jouer à un jeu. Quid de l'avenir sur Hearthstone BG maintenant et de l'avenir flou de Marvel Snap bah, je vais toujours tryhard Hearthstone parce que je fais des vidéos dessus. Donc j'ai besoin d'avoir un niveau euh, un top niveau pour euh, présenter des decks et pas être euh, pas faire d'erreurs et que les gens qui me regardent puissent progresser dessus en regardant les vidéos. Euh, sur Battlegrounds, je vais quand même participer à tous les tournois communautaires. Donc il va falloir que j'ai un niveau top 15, top 20, top 25 Europe pour euh, pouvoir remporter les tournois. L'idée, c'est pas juste d'y participer, c'est de la remporter. Et, euh... Et après, sur Marvel Snap, je ferai les tournois communautaires aussi. S'il y a des beaux tournois communautaires avec, euh... avec des. Euh... Comment dire Ah zut euh... Euh... Avec des formats sympas, pardon. Ah, S'il y a des formats plutôt cool, bah, je vais les faire avec grand plaisir. Donc je vais quand même tryharder. C'est juste que je tryharderai pas le circuit officiel, mais. Le principal tryhard que j'ai fait, c'était surtout sur BG et c'était pas le circuit officiel. Sachant qu'il n'y a que sur Hearthstone où j'avais ma... enfin, fait l'année dernière un Master Tour. Là, tant pis, je ne le ferai plus, mais bon. Il y aura d'autres tournois, j'imagine. 2023, il y aura quand même de la compétition sur le jeu. Après, 2024, ça, je ne sais pas. Ça, ça dépendra de vous, de la communauté, de comment réagit la communauté par rapport à... À... au tournoi des, des streamers et des structures bon on nous propose un gang écrabouilleur. est-ce que ça nous va est-ce qu'on continue pas avec sir c'est quand même une très bonne carte la question c'est qu'est-ce que l'on enlève ça ça non peut-être ça Mais ça c'est cool ah c'est dur à dire est-ce qu'on reste comme ça On, en, on enlève la dame pour mettre un grand. grand. Le truc, c'est qu'il y a pas mal de morts vivants. Et contre morts vivants, on s'en f... peut-être qu'on s'en fout d'avoir autant de points de vie. En même temps, on s'en fout d'avoir autant d'attaques. Le 11-3, le 11-13. Ah lui, il a Nubarak à la place de ça. Ouais, ça se tient, ça se tient. Hein. On arrive en demi-finale. Pratiquement. Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Pas forcément ce combat, on, on verra, mais... Ah bah Boa ça marche bien hein. Boa ça marche assez bien hein. En vrai euh... Ouais Boa j'aime bien. On bah, va pas forcément jouer deux mais un hein, c'est pas mal. Ok ok, ça me paraît euh, plutôt pas mal euh, avec le avec le gangre. Voilà d'un mort on peut la virer au prochain tour et remplacer par le Boa je pense. Mais c'est bien toujours d'avoir un minimum de scale, je pense quand même mon board il est quand même puissant ici. Ok. Bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ok. Vous vous bien. Merci Bob. Est-ce qu'on veut une 11-5 Je pense pas. Je pense qu'on joue vraiment mieux dans cette situation. Euh, on a le Boa. On va taunter... En vrai... Euh, lui, hein. Oh, waouh. C'est Kajara. Je crois qu'on va virer lui. Ou alors on enlève elle. J en attendre mieux c'est ou pas Sûrement. Je crois qu'on va enlever la sœur. Provocation. On peut pas provoquer lui. Malheureusement. Bah, écoutez, ça fera une pièce. Écoutez, hein. ça fera une pièce. Est-ce qu'on veut un taunt de plus Ah, ça... me. Je pense que c'est pas si mal d'avoir un maximum de taunt. On va taunter lui. On va mettre lui first. On va mettre ça vachement décalé comme ça. Voire même comme ça, hein. on bourrine comme ça. Hein. Je sais pas, j'aime bien le play. Hein. S'il a un peu hybride. La combinaison elle est quand même vraiment vraiment sexy Et l'avantage de cette combinaison c'est qu'elle permet de battre aussi ceux qui vont vraiment faire les méchants avec nous C'est à dire qu'ils vont essayer de jouer que des... des chevaliers éternels En vrai le boa avec ça il les bat les chevaliers éternels hein. Parce qu'on a beaucoup plus de, de rip-up quoi Ça revient. Bon, on devrait le tuer, je pense. Devrait avoir l'étal, donc ça c'est une bonne nouvelle. On va jouer la finale tout de suite. On veut pas que la game dure trop parce que nous on a déjà notre board en fait. Là on joue plus grand chose. Ah dommage, on joue pas la finale, c'est la demi. On veut un autre euh, ça dépend, il joue démon ah démon, démon c'est de la stat, ça peut être pas mal contre de la stat après lui il joue quoi démon et lui il joue des mecha est-ce qu'on veut un tir précis il joue 6 démons notre ami full je pense qu'on va prendre le gangre quand même quoique après on a pas trop la place ça peut-être au début mais plutôt contre le mecha ça on le prend contre le mecha je pense qu'on va on va roll pour un Leroy ou une chose comme ça contre démons. Après il y a l'héroïne qui est quand même vraiment pas une mauvaise carte. Ça je le garde je pense qu'on va prendre l'héroïne. Je vais roll on sait jamais si y a l'héroïne je, je, je vends l'héroïne j'achète l'héroïne mais ok je vais juste mettre Héroïne je pense comme ça. Il y a des bons joueurs, hein. Advocate c'est un gros hein. Advocate il est toujours top 3, top 4 Europe. Hein. C'est un des 5 meilleurs joueurs, je pense, d'Europe. Facile. Rafoul, c'est le meilleur joueur de Marseille. Il y a de la stat hein. Il y a de la stat, mais je crois qu'on arrive à le battre en stat. Je pense qu'on arrive à le battre. Hey, il est quand même pas si mal. Oh ça s'est pas bien mis. Ça va dépendre de ses hits. Oh ça c'est un hit qui est vraiment méchant. Ah ça c'est chiant aussi. Oh là là j'ai pas de chance. Bon. Oh. On va perdre hein. Oh, on a pas de peau. On va peut-être peut-être même mourir. Non. Oh waouh. Prends 15, waouh quelle chance. Ok. Donc lui c'est un mecha. pas ça a tant de sens que ça on a lui on le bat ou pas Les et euh, roi euh... Je vais prendre euh, ça contre Raffoul. Merci euh, Bob. Et euh, je pense que je vais jouer qu'un tir précis contre Mecha. Je pense que c'est quand même une bonne carte. Bah, on peut roll, ça mange pas de pain. Ouais bon ça je en vrai ouais, si ça mange du pain. <rire> je vais faire ça. Et on prend euh, Leroy. Parce que si on arrive à choper son gros taunt à Raffoul. Bon après on est devant. Hein. On, a devant et on est devant, il a pas un scaling de taré. Je pense que ça devrait le faire quand même. Je pense que ça devrait le faire. Tout le, monde vous a dans le collimateur. Faites attention. Euh, ouais, contre compte ça on est, on est peut-être à 100% non Ouais. ouais c'est sûr, hein, C'est... On a typiquement la compo qui est anti-mecha, on a que Deribop. Même une Exodia, on l'aurait battu, je pense. Même une Exodia, on l'aurait battu. Okay. Bon. Contra full Comment il peut essayer de nous contrer Franchement il a déjà une, une, Un signe doré Il va peut-être en mettre un deuxième C'est une carte qui est un peu chiante pour nous Ouais, c'est dur à dire, je pense que ça c'est de la grosse caille, euh, est-ce que ça ça a du sens Pas tant, c'est pas forcément meilleur que ça, hein. de toute façon il tout... y a que lui qui a, honnêtement je peut-être un boa de plus, est-ce qu'on veut un tonne de plus c'est vraiment la question mais je suis vraiment pas sûr, peut-être Leroy Tonté vraiment Leroy Tonte Ah non mais je peux pas le taunter, je suis il dans la main. Ah seigneur du vide je suis pas sûr que ce soit meilleur que ça, hein. c'est pareil hein. Mont peut-être? Montit, je pense que Montit c'est mieux que ça. En deuxième position je suppose. Ouais j'aime bien ce spot hein. franchement euh, là je suis mieux hein. déjà j'étais devant mais là je suis mieux à voir comment il essaye d'homme counter ouais il a rajouté ouais bon c'est standard il a rajouté un, un fal doré on va voir juste si la statistique elle est ouais vous voyez j'ai gagné 10% sachant que lui il a counter encore plus ouais, j'ai pas de pot là bon Nice, c'est quand même gagné là, je pense. Faut arrêter de faire ça, monsieur, par contre. Ça, ça va. Bon, je peux perdre. Hein euh, Quoique. Ouais, c'est compliqué quand même, mais. <rire> ah, <ça va. rire> ok, voilà, je pense à gagner. Le back-to-back. Back. Et le back, hein. Le back-to-back, back, il est beau celui-là. Hein. Avec le même perso de top 1. Ouais, C'était une belle game. Elle s'est un peu ressemblée. Hein. Euh, elle a un peu ressemblé à l'autre, sauf qu'on a eu encore moins de chance dans celle-là. Autant celle, celle d'avant, on a un peu déchaté. Celle-là, on a grave déchaté, mais... Le gameplay a payé nice